Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur DevPro. Alors attendez, deux secondes, je règle mon PC. Voilà. C'est euh, le titre de ce duel, c'est la victoire de l'attente. Pourquoi Vous allez voir pourquoi. Allez, Hop, en inverse. Il invoque son Dragon et Tesla, son Dragon et Tesla. Et moi, je pose mon petit euh, hérisson de la cloche de feu. Et lui, il va me faire très très mal dès le début. Il va me faire très très mal dès le début. Et euh, moi, je n'ai pas d'autre moyen que de euh, lui, lui poutrer sa figure comme ça. Voilà, il, il me fait très très mal au début. Très très mal au début parce que j'ai une mauvaise main. Et là, j'ai une meilleure main. Donc, je vais lui envoyer euh, tout ça au cimetière. Voilà. Il récupère mes quatre monstres. Voilà, je pioche deux cartes, je pose une carte, et voilà. Donc là, il a rien, il me fait trou noir, allez hop. Je pioche une carte, voilà. Je continue de piocher, et j'ai un petit cylindre magique, au cas où, là, il va me faire ça. Hop, je récupère ça. Je envoie les cartouches de chasse volcanique au cimetière, et il perd, donc, il commence à perdre des points de vie, ça c'est génial. Mais qu'est-ce que ça va être après Qu'est-ce que ça va être après Parce que, euh, voilà. Voilà, pareil. Je récupère, donc, quatre cartes pour appiocher 2. Donc, on, on sait qu'il va avoir des forces miroirs. Donc, je pose un monstre à se mon cacher. J'attaque pas, pas pour le moment parce que... On sait très bien ce qui va se passer. Là, paf, j'active mes deux retours de flammes au cas où. Voilà, j'invoque Uria. Je détruis sa, son MP. Je fais ça, je récupère trois monstres de mon cimetière. Et voilà, le tout est compris. Alors pourquoi... Pourquoi j'utilise, bien sûr, l'effet du du tourbillon jumeau parce que ça, ça me permet d'invoquer spécialement des cartes et là je lui fais un petit autécart en un tour voilà donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur DevPro et ciao tout le monde